Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment on va installer Model SIM dans sa version euh, Intel FPGA. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur et puis vous tapez Quartus Prime Lite. Donc on tape Quartus parce que c'est par là qu'on va trouver notre lien pour pouvoir télécharger Model SIM. Donc euh, vous devez avoir euh, comme premier lien Quartus Prime Lite Edition, et donc c'est là qu'on va pouvoir euh, trouver le lien pour installer Model SIM. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous vérifiez bien ici qu'on est en Lite, et vous prenez la dernière version de euh, Quartus, donc ce serait 19.1. Donc même si on est sur le site euh, Intel Quartus Prime, on ne va pas installer euh, tout Quartus. Ce tutoriel vous explique juste comment installer euh, Model SIM dans sa version Intel FPGA. Malheureusement, on, est besoin, on a besoin de re revenir sur ce site-là. Donc vous déroulez dans la page, et une fois que vous êtes arrivé là, et ben, euh, vous, va, vous allez pouvoir cliquer sur euh, ModelSim. Donc, vous aurez un, une icône ici qui vous montre que ModelSim est en train de se télécharger. Et en fait, cette icône n'apparaît que si et seulement si vous êtes déjà euh, inscrit euh, sur euh, Intel FPGA. Donc, normalement, ça devrait être le cas si vous, êtes, euh, si vous avez déjà installé Quartus. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir s'inscrire en passant ici. Donc on attend que l'icône se mette, bah que vous, vous dise que le téléchargement s'est bien terminé. Et une fois que c'est bon, bah vous cliquez sur l'exécutable. Donc il peut arriver que vous ayez ce petit ce panneau en fait, qui vous dit que euh, l'application n'est pas reconnue par euh, Windows. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Informations complémentaires et ensuite exécuter quand même. Car ça reste euh, un programme qu'on connaît, c'est Model SIM. Exécuter quand même. Donc à partir du moment où vous commencez à installer, vous avez la fenêtre d'Intel qui vient de s'ouvrir. Setup Model SIM. Vérifiez bien qu'il y a marqué Setup Model SIM. On va cliquer sur Next. Ensuite, vous allez euh, laisser cocher Model SIM Intel FPGA Starter Edition parce que c'est la version qui, vous, qui permet de ne pas utiliser de licence particulière. Vous faites Next. Et après, on va accepter... Les agreements, donc on va cliquer sur I accept the agreement et puis vous cliquez sur next. Vous ne changez surtout pas le chemin d'installation, il faut que ça soit slash FPGA anti-slash la version de Quartus. Et puis vous faites next. Puis next. Voilà, votre logiciel est installé, vous ne cochez pas « Provide your feedback », vous cliquez sur « Finish ».